Très bien. Alors, bonjour à tous. Alors, merci pour votre confiance. C'est très, très apprécié, mais vous savez, on n'a pas besoin d'un titre pour servir dans l'Église. Dans le fond, lorsqu'on reconnaît un ancien, c'est quelqu'un qui fait déjà le travail. Alors, il y a des fois, il y a des anciens qui étaient frustrés, des personnes qui étaient frustrées parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme anciens, mais. Tu donner un titre pour prendre soin des gens. Tu donner un titre pour euh, euh, servir Dieu. Alors, euh, des fois, c'est malaisant quand on, on réclame le titre. Et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut prier pour le conseil de l'Église parce que la majorité des conflits, ça commence là. Alors, euh, c'est comme ça. C'est les leaders euh, qui chicanent et euh, prier que nous. On, on soit plein d'affection et de respect les uns pour les autres. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder avec moi dans Jean chapitre 10. C'est là que nous sommes rendus dans l'exposition de l'Évangile de Jean. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a donné comme ça. Lorsqu'on s'est séparés, lorsque Michel a séparé les, les passages pour les enseignants, j'ai eu des super beaux passages. Merci Michel. Euh, c'est comme ça, désolé les gars, il euh, y a comme Dieu, il y a un chouchou dans la gang, puis euh, c'est moi qui l'ai eu. Alors, Jean 10, qui n'aime pas Jean 10, je vais avoir Jean 17, et waouh. Jean 11, la résurrection, alors euh, c'est fantastique. Alors Jean, chapitre 10, verset 1. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs,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 Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau, un seul berger.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 qui nous rapporte qu'un berger euh, avait amené ses troupeaux dans un enclos, comme un peu dans cette histoire nous est racontée, et que durant la nuit, il a entendu du vacarme. Alors, il s'est réveillé, puis il a vu qu'un loup s'était infiltré dans la bergerie par un petit trou de l'enclos, et là, qui est en train de saigner à mort une brebis. Alors, le berger se lève debout, prend son bâton... Et commence à se battre avec le loup. Et là, le loup décide d'attaquer le berger. Et là, il y a une bataille incroyable entre le loup et le berger. Alors que le berger frappait le, le, la, le loup, le berger mordait. Et là, c'était le berger qui était devenu ensanglanté par cette bataille avec le loup. Finalement, le berger a été capable de tuer le loup. Alors, très affaibli par cette bataille, par les morsures du loup, de peine et de misère, se dirige vers la brebis qui était ensanglantée. Il la prend, il en prend soin, lui donne de l'eau, la, la, la soigne, et là, il, il se couche avec elle pour le restant de la nuit. L'histoire nous rapporte que le lendemain matin, le berger était mort, mort de ses blessures. Mais il était mort, blessé, mais couché sur sa brebis en train de d'en prendre soin et de la protéger. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire d'un Jésus extraordinaire, et s'il y a un titre qui lui va tellement bien, c'est celui de Berger. Merci pour l'option de 23. Parce que nous, on connaît le bon berger. On sait combien le bon berger aime ses brebis et donne sa vie pour ses brebis. Et cette histoire aujourd'hui, bien... Euh, nous parle justement... Euh, regardez, je j'ai pas suivi mes affaires. Alors, j'avais une tellement belle image. Hein? C'est-tu beau, ça? Tout le monde trouve ça beau, des brebis. Vous voir tantôt que ce n'est pas aussi beau que ça. Et, euh, et là, le, euh, cette histoire-là, fait encore une fois, souvenez-vous, c'est toujours la même chose. On essaie de voir le livre dans tout son contexte de la Bible. Et comme euh, Jean, ici, nous le dit... Euh, il nous dit que l'évangile de Jean a été écrit en présence de ses disciples et beaucoup d'autres miracles qui ne se sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites avec « que Vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom ». Toute la Bible nous dirige vers Jésus. Chaque livre de la Bible nous parle de Jésus. Et encore une fois, dans ce passage-là, il, il nous présente ce Jésus comme un bon berger, mais pas juste parce qu'il est capable de prendre soin euh, de, des brebis, mais afin que les brebis soient sauvés, afin que les hommes soient sauvés. Alors, c'est pas suffisant juste d'entendre parler comment est-ce qu'il peut bien soin, prendre soin de nous, mais la meilleure façon qu'il peut prendre soin de nous, c'est de nous sauver. Alors, euh, si cette décision-là n'a pas encore été faite avec vous ce matin, faites cette décision-là pour que vous puissiez goûter les bons soins du berger, comme on va le voir euh, dans notre passage. Le chapitre 10 ici, naturellement, il suit chapitre 9. Une histoire nous est racontée. C'est euh, Yann qui a écrit, euh, qui a enseigné la semaine passée. Euh, il y a tout un conflit, encore une fois, entre Jésus et les leaders religieux de l'époque, parce que Jésus a fait un miracle, puis les leaders, eux, ils n aimaient pas ce que Jésus faisait. Ils contestaient tous les, les choses que Jésus a fait, faisait. Ils cherchaient toujours à le piéger, à le discréditer. Et là, naturellement, ça va être ce qui va caractériser la vie des, de Jésus avec les leaders religieux de l'époque. Maintenant, dans ce passage-là, ce que Jésus va faire dans Jean chapitre 10, c'est qu'il va justement mettre en contraste la, à, à, comment sont les mauvais bergers de l'époque de Jésus avec Jésus qui est le bon berger. Un contraste. Phénoménal. Un contraste dans lequel on voit à quel point les mauvais bergers sont méchants, à quel point les mauvais bergers ne cherchent pas l'intérêt des brebis, mais de l'autre côté, on a un berger tellement grand, tellement extraordinaire. Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu et euh, donc il y a toute cette confrontation-là entre Jésus et les leaders religieux. Et là, lorsque j'ai préparé ce passage-là, j'ai dit, je ne peux pas parler de ce passage-là sans parler d'un autre passage parce que ça nous décrit de quelle façon Dieu voit les mauvais bergers de cette époque-là. Et c'est un long passage, mais ça vaut la peine parce que il nous dit, il décrit comment sont ces mauvais bergers-là, puis il va présenter après de quelle façon le bon berger, lui, va prendre soin de ses brebis. Dans Ézéchiel 34, un long passage, ça vaut la peine, je vais aller rapidement. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent point soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine, vous abattez les bêtes d'odus et vous ne prenez point soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages. Et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont... Euh, J'ai dit, « Mais les bergers, euh, les brebis, euh, euh, euh, mes brebis se sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur rencontre. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, et l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de berger, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis, à cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends au berger. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai point prendre soin des brebis et elles ne pourront plus, pro ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées. Un jour, un jour de ténèbres et d'obscurité, je les ferai sortir de divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans toutes les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un beau, dans un bon pâturage, et, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, ils se reposeront dans un domaine agréable et ils bouteront euh, dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles bouteront dans des riches passures sur les montagnes. C'est pourquoi je prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel, j'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est C'est tout un beau passage. Et, et, et là, je le lis, puis euh, je pense même à, à nous, à Yann, moi et Michel, hein, euh, comment est-ce que... On doit prendre soin des, des brebis parce que Dieu est sévère pour ceux, les mauvais bergers, de ceux qui abusent des brebis, de ceux qui dominent les brebis. Le, le travail d'un ancien, d'un berger, d'un pasteur, c'est un travail de service, c'est un travail de prendre soin. On est préoccupé pour les brebis. Et ce jugement-là est très sévère à l'égard de ces leaders religieux-là, ces mauvais conducteurs spirituels. Dieu annonce une prophétie dans Ézéchiel 34. Il dit, un jour, c'est moi qui vais prendre soin de mes brebis. C'est moi qui vais diriger mes brebis. C'est moi qui vais conduire mes, mes brebis. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec la venue de Jésus. Et ce que Jésus va faire avec cette nouvelle-là, euh, euh, parmi euh, cette nouvelle-là, euh, de cette nouvelle prophétie, c'est qu'il va utiliser ce passage-là pour dire qu'elle s'accomplit. Il va juger les mauvais bergers, puis il va présenter le bon berger. C'est comme s'il disait, voici de quelle façon ils prennent soin de vous, moi, voici le bon berger, de quelle façon je vais prendre soin de vous. Et dans le grec, c'est intéressant que l'expression littérale voudrait dire le berger, le bon. Nous, on a le bon bon berger. Il n'y a aucun doute là-dessus et on va voir pourquoi il est le bon berger. Jésus, c'était le champion des métaphores. Il est fantastique, c'est un pédagogue extraordinaire. Puis quand il enseigne, là, il est capable de capter l'attention des gens parce qu'il parlait de ce qu'il y avait autour de lui, il parlait de ce que les gens connaissaient de leur vivant. Par exemple, la Bible nous parle des cèpes et des serments, du vigne et du vigneron, de l'époux et de l'épouse, de la tête et le corps. Et là, ici, il va nous parler du berger et des brebis. Nulle part dans la Bible, Jésus est aussi bien présenté comme le berger que dans ce passage-là. Maintenant, c'est sûr que pour nous, euh, je ne sais pas euh, si vous connaissez des bergers, mais moi je ne connais aucun berger. Je ne je connais pas. Euh, Aujourd'hui, je connais les tâches d'un berger parce que j'ai étudié la Bible et j'ai été en contact avec ce que les personnages de la Bible m'ont dit au sujet de Jésus, le berger. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi un berger puis on ne sait pas c'est quoi une brebis. Et la Bible en parle souvent. Un berger, euh, l'image est extraordinaire parce qu'elle elle, elle, euh, nous donne une très belle représentation des soins de Dieu. Euh, euh, par exemple, le berger vivait avec ses brebis de jour et de nuit. Il voyageait continuellement avec elles. il était continuellement avec ses brebis et il les dirigeait continuellement vers des pâturages, des nouveaux pâturages. Parce que lorsqu'un pâturage avait été brouté, il fallait en trouver un nouveau. Il devait se, euh, donc, comme on va le voir, les brebis dépendaient du berger pour leur survie. Les bergers devaient veiller continuellement sur elles, surveiller si l'une s'égarait ou si l'autre était malade. Ils devaient surveiller les prédateurs Ils les conduisaient vers les sources d'eau. Euh, ce métier-là était très exigeant car le berger avait beaucoup à marcher, parfois dans des conditions climatiques difficiles. Parfois, il devait se battre contre des lions, contre des ours, contre des panthères pour protéger les brebis. D'un autre côté, si on parle de berger, forcément on parle de brebis. L'image des brebis est présente tout le temps lorsqu'on parle de berger. Dieu présente à plusieurs reprises le peuple de Dieu comme des brebis. Croyez-moi, ce n'est pas un compliment. On les trouve jolies, mais les brebis sont vraiment stupides. Les brebis sont vraiment entêtées. Les brebis sont vraiment incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Elles ont besoin d'un berger. Et, et c'est pour ça que, par exemple, les brebis ne sont pas capables et n'ont aucun sens d'orientation. sont incapables de revenir à l'enclos s'ils se sont éloignés trop loin. Les brebis ne sont pas capables de, de différencier de la bonne nourriture de la mauvaise nourriture. Ils sont incapables de trouver les points d'eau. Elles, elles ont besoin de quelqu'un qui fait ce travail-là parce qu'elles sont incapables de le faire elles-mêmes. Et non seulement ça, si elles sont attaquées, le, les brebis n'ont aucun moyen de protection. Ils ne mordent pas, ils attaquent pas. La seule chose qu'ils font, les brebis, lorsqu'elles sont attaquées, c'est qu'elles se groupent et se collent les unes contre les autres. Donc, cette image-là, qu'elles qu ont besoin d'un berger, est tellement importante. Et, euh, et quand je disais tantôt, ça ressemble tellement à la nature humaine... Euh, parce que euh, les, euh, les bergers, euh, s'ils n'avaient pas le berger, mais les brebis sont perdus. Alors, regardons ensemble de quelle façon Jésus, ici, dans ce passage-là, va mettre en contraste les mauvais bergers d'Israël et les bons bergers, euh, le bon berger, notre sauveur Jésus. Alors, bon, j'ai encore oublié de vous présenter cette belle photo-là. Ils sont qui, les brebis. Hein? Les mauvais bergers. Alors, dans ce passage-là, comme je le disais, en relation avec Jean chapitre 9, il nous parle de ces mauvais bergers-là qui étaient incapables de reconnaître le ministère de Jésus. Ils étaient tellement dérangés par les enseignements de Jésus parce que les enseignements de Jésus allaient continuellement en contraste avec les enseignements des bergers, des faux bergers, des mauvais bergers d'Israël. Ils étaient jugés parce que Jésus se présentait comme un serviteur, Jésus se présentait comme quelqu'un qui était préoccupé par les âmes de ses brebis. Là, ils il comparaient les enseignements des mauvais bergers avec les enseignements de Jésus, le contraste était flagrant. Donc, dans ces mauvais bergers-là, Jésus va dire, et là il va introduire avec la locution qu'on entend régulièrement de Jésus, « En vérité, en vérité ». Quand Jésus utilise cette expression-là, c'est toujours qu'il veut attirer nos regards, il veut attirer notre attention, il va déclarer quelque chose qui est tellement important qu'on doit comprendre et saisir. Alors il dit au verset 1 et 2: En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il va dire la même chose au verset 7: Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. » Donc, Jésus statue ici qui sont la majorité de ces leaders religieux-là de l'époque. Des voleurs et des brigands. Des gens qui veulent faire du tort aux brebis. Des gens qui, sont, qui utilisent les brebis. Et on va voir tantôt pourquoi c'est tellement grave de faire ça. Et surtout de le faire au nom de Dieu. Utiliser le nom de Dieu pour abuser des brebis, utiliser le nom de Dieu pour dominer des brebis, c'est un scandale dans le ciel. Les bergers ne peuvent pas faire ces choses-là. Et Jésus ne fait pas ces choses-là. Dans Isaïe 56, est, il est écrit « Ces gâteurs sont tous aveugles, » en parlant des leaders religieux, « incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés. » Tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception à la, à la recherche de son profit. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est pour ça qu'ils ont tellement été dérangés par Jésus. Parce que ils, leurs motifs étaient mauvais, leur, leur, leur, leurs actions étaient mauvaises, alors il y avait, comme je le disais, quelques instants, un scandale dans le ciel. Dieu dira au, au travers le prophète Jérémie, c'est que les bergers ont été stupides et n'ont point cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment. Voilà pourquoi tous, le, pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. Et, et voyez ici qu'il nous explique que parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu, ils font un mauvais travail. Et c'est pour ça qu'on on a déjà vu ensemble hein, qu'on est capable d'aimer parce qu'on est connecté à la source de l'amour. On est connecté à Dieu, on aime Dieu, on se tient proche de Dieu et forcément, bien, ça va paraître dans la façon dont on va prendre soin des autres. Toujours selon Jérémie 50, verset 6, « Mon peuple n'était qu'un troupeau de Brebis perdues. Leur berger les avait égarés. Il les faisait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et elles avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Jésus dira au sujet des mauvais leaders de son époque, et là, il faut aller, voir, il faut aller lire ça aussi, encore une fois, ensemble. Gardez votre doigt dans Jean chapitre 10. On va lire ensemble euh, Matthieu chapitre 23. Un autre passage qui. Qui, met, qui explique, qui met plus de force pour comprendre ce passage-là de Jean chapitre 10. Alors, Matthieu 23, lisons ensemble et verset 1. Alors Jésus parla à la fosse et à ses disciples, il dit Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des, des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer le doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ».« Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne, faites pas appeler les, ne vous faites pas appeler directeur, un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes... « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des, un prosélyte et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. » « Malheur à vous, conducteur aveugle. qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Malheur à vous, euh, insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un si quelqu dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il, il est engagé. » Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, oui, euh, qui coulait le moucheron et avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres planchis, qui paraissent beaux dehors et qui, dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et vous vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions point joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même parce que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, races de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Wow, c'est Pardon? Je ne voudrais pas qu'ils disent ça de moi. Et vous savez pourquoi Jésus si est si sévère? C'est parce qu'ils utilisent le nom de Dieu pour abuser des brebis. Il y a toutes sortes de gens qui abusent, qui abusent dans notre monde. Mais le pire, ce sont ceux qui utilisent le nom de Dieu. Parce qu'au lieu d'approcher les gens de Dieu, ils éloignent les gens de Dieu. Et c'est toute une mise en garde pour les leaders d'Église. Que Dieu nous garde dans l'humilité, dans la dépendance, d'être connecté à ce Dieu si extraordinaire et si merveilleux. C'est pour ça que le, le caractère du leader est plus important que les compétences du leader qui se tient proche de Dieu, qui prend soin de sa relation avec Dieu, qui est à l'écoute de Dieu, qui est à l'écoute de son épouse, qui est à l'écoute de ses frères et de ses sœurs. Parce que c'est à l'image de Jésus. Naturellement, il aujourd'hui, il y a des faux bergers spirituels, mais il y a toutes sortes de faux bergers aussi qui ne sont pas nécessairement spirituels, mais qui, font et qui conduisent les hommes et les femmes dans les mêmes résultats, dans les mêmes, les mêmes paramètres que ces faux bergers-là. On parle de philosophes, on parle d'influence de, de, de, publique qui influence les hommes et les femmes dans une mauvaise direction. Les faux bergers, ce sont ceux qui ne ressemblent pas à Jésus. Les bons bergers ressemblent à Jésus. Les bons leaders ressemblent à Jésus. Ils agissent comme Jésus. Les faux bergers n'agissent pas comme Jésus et ils font le contraire de Jésus. Jésus nous dit que ces faux bergers-là, heureusement, les brebis ne veulent pas les suivre. Il va dire au verset 5b, elles ne suivront point la voix d'un étranger, elles ne fuiront point, elles, elles, mais elles fuiront point, elles, fou, voyons, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Les brebis qui ont une relation avec les bergers, dans le, les vrais bergers, les vrais brebis, lorsqu'elles entendent la voix de leur berger, ils écoutent, ils sont à l'écoute, ils sont capables de reconnaître les, les, les, la voix du berger de ce qui est des autres bergers qui parlent. Les vrais brebis sont capables de discerner ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit ce miracle. -là. Les mauvais bergers ne veulent pas le bien des brebis. Jésus va dire au verset 10, le voleur, ne, les, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Hein, comme on a lu tantôt dans ce passage-là, dans Ézéchiel 34, ils prennent la graisse des brebis, ils prennent le bien de ce qui est bon des brebis pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas le bien des brebis. Et ce n'est pas différent des influenceurs ou des philosophes, des penseurs de notre époque qui ne veulent pas le bien des hommes. « Les mauvais bergers ne sont pas les vrais bergers ». Dans le passage, c'est écrit ici au verset 12 et 13. Mais, euh, mais ils sont des mercenaires, des mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Ils voient venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit, et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire qui ne se met point en peine des brebis. Un mercenaire, c'est un homme qui sert, qui sert pour de l'argent. Ainsi, un berger pouvait payer quelqu'un d'autre pour prendre soin de ses brebis. Les pharisiens étaient, le mer étaient des mercenaires. L'intérêt qu'ils portaient au peuple juif dépendait de l'argent qu'ils recevaient en retour. Les brebis n'appartiennent pas aux mercenaires. Aussi, dans un cas, un danger survient, ils s'enfuient et, se, et, se, et laisse les brebis à la merci des loups. Pourquoi? Parce que les brebis n'appartiennent pas aux mercenaires. Ils sont juste payés pour faire un job. Alors que le bon berger, lui, ses brebis, il est en peine de ses brebis parce que les brebis lui appartiennent. Ils ne sont pas des vrais bergers. Ils ne sont pas les propriétaires des brebis. Ils voient le loup venir et ils prennent la fuite. Mais il en est autrement du bon berger. Et là, Jésus nous dit ici, que le bon berger auquel il fait référence, il fait référence à un genre de berger ou de bergerie qui ressemble à ça, où euh, il y a un mur qui garde les brebis à l'intérieur et le berger se tient à la porte. C'est dans cet endroit-là qu'il soigne les brebis, qu'il compte les brebis, qu'il examine celles qui sont blessées, celles qui sont malades. Le bon pasteur ou d'huile les brebis qui sont malades et en prend soin. Il connaît si bien ses brebis qu'il est capable de leur donner un nom. Il les connaît par leur nom. Et lorsqu'il les appelle, bien, comme j'ai dit tantôt, elles les suivent. Le bon berger conduit ses brebis. Il conduit ses brebis, c'est-à-dire les brebis entendent sa voix. Et il dit au verset 3a, le portier lui ouvre la, la porte et les brebis entendent sa voix. Et quelqu'un a raconté qu'en Palestine, à un moment donné, il s'allait que les bergers mettent toutes les brebis dans un grand enclos. Donc, il peut y avoir plusieurs troupeaux dans un grand enclos. Et qu'est-ce qu qui arrive quand c'est le temps de partir? Bien, les bergers appellent leurs brebis et les brebis viennent parce qu'ils entendent la voix du berger, et ils la reconnaissent puis ils suivent. Le bon berger, comme je le disais tantôt, il connaît les noms démontrant ainsi l'intimité entre le berger et ses brebis. Le bon berger conduit ses brebis. Au verset 4-5, il est écrit, il les conduit dehors, et lorsqu'il les fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est intéressant, il ne pousse pas les brebis. Il marche en avant des brebis, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis obéissent, des vraies brebis obéissent. Une autre histoire nous est rapportée que pendant la Première Guerre mondiale, des Turcs ont volé des troupeaux de brebis. Et la seule façon que les bergers ont été capables de récupérer les troupeaux, c'est qu'ils les, ils les appelaient. Ils ne pouvaient pas se battre avec les soldats turcs, mais ils les appelaient, puis les soldats turcs ne pouvaient pas retenir les brebis. Parce qu'ils entendaient la voix de leur berger et allait allaient vers le berger. À partir du verset 6, on va voir qu'il y a euh, des caractéristiques pourquoi Jésus est le bon berger. Il va dire, il y a une transition au verset 6, il dit ici au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Naturellement, euh, Jésus devait, C'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est juste parce que, et souvent, les paraboles ils devaient être expliquées. Alors, Jésus, va, à partir du verset 7, va expliquer quelles sont les quatre caractéristiques du bon berger. Première caractéristique, il dit qu'il est la porte. Ici, littéralement, ce n'était pas une porte de bois, mais c'était le berger lui-même qui, qui dormait et s'assoyait à la porte pour pas que les brebis puissent sortir. Et c'est par cette porte-là que les brebis entrent et c'est par cette porte-là qu'il a berger lui-même, qui sortent. Et c'est intéressant parce que Jésus, il dit, je suis, au verset 7, je suis le bon berger. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Encore une fois, il parle au singulier. Il ne parle pas que je suis une des portes. Il dit, je suis la porte au singulier, comme Jésus le dit ici dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La seule façon d'être sauvé, c'est ce que mon frère Daniel me partageait tantôt, qu'il a partagé à sa famille au moment du décès de sa maman, c'est qu'il y a juste une voie, il y a juste une porte, il y a juste un seul chemin pour venir à Dieu, pour être sauvé, et c'est Jésus. Jésus est le seul bon berger. Le seul qui peut répondre parfaitement à nos besoins les plus profonds et légitimes. C'est le message que nous partage depuis des années John Piper. Il revient toujours à la même chose, à la même idée. La vraie satisfaction, le vrai sens à la vie, le, le, seul, le seul élément qui donne du sens à tout ce qu'on vit, c'est Jésus. C'est d'être connecté à lui. C'est d'être en relation avec lui. On peut être rejeté par les hommes, on peut être incompris par les hommes, on peut être rejeté par la famille. On peut vivre, euh, on peut vivre la, la, la, non seulement le, la, le rejet, mais on peut vivre la pauvreté. Notre richesse, notre présence, c'est Jésus. C'est tellement important parce que quand tu comprends ça, comme j'ai déjà dit, quand on parle des deux commandements de Dieu, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, tout le reste prend sa place. Tout le reste, parce que tu es attaché à ce qui est le plus important, alors le secondaire devient secondaire parce que tu as le plus important. Alors même si ton épouse ou ton mari ne te donne pas ce que tu as besoin, tu as vraiment ce que tu as besoin avec Jésus. Et ça c'est fantastique. Imagine, non? tu ne dépends plus des circonstances. Tu dépends plus de ce que les gens pensent. Tu, tu ne dépends plus euh, de ce que le gouvernement fait ou pas fait. <rire> tu trouves ta vraie satisfaction avec Jésus. Quand tu arrives à ce point-là dans ta vie, de la vie chrétienne, tu as vraiment euh, atteint ce qui est le plus important. Mais ça, c'est dur. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est dur, ce n'est pas le réflexe qu'on a de faire. Notre réflexe de faire, c'est d'attendre, de, de, on a des attentes, des expectations à l'horizontale. On a des attentes vis-à-vis de -vis, euh, ce qui se passe sur la terre alors que on devrait être connecté vers celui qui est en haut. J'aime ai, Tellement, j'avais lu sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. C'était tellement extraordinaire d'entendre parler, comment est-ce que ces Noirs-là travaillaient durement, rejetés. J'ai vu un film dernièrement sur l'esclavage, puis là, je ne pouvais pas croire que les méchants pouvaient être si méchants comme ça. Et pourtant, ces hommes et ces femmes-là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit les Gospels. Ils ont écrit ces chants-là qui expriment leur joie, qui expriment leur leur pleine satisfaction avec Dieu et pas dans leur condition humaine. Voyant la foule, Jésus il fut de, ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est comme ça que Jésus nous voit. Puis, lui, est ce qu'il veut faire, le bon berger, mais qu'il ne veut plus, justement, que tu sois languissante et abattu sans berger. Il veut répondre à ces besoins-là, ces besoins-là les plus profonds. C'est pour ça que tu as été créé. Jésus dit Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Jésus, le berger, sauve ses brebis. Il dit au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et tu ouvras des pâturages. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. De la bouche des Samaritains, on disait, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jean, Pierre a dit, il n'y a point de salut en aucun autre car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi, par lequel nous devrions être sauvés. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Et les voleurs expriment, impliquent la tromperie, le mensonge. Troisième caractéristique du bon berger, verset 10, il nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient l'abondance moi j'ai toujours capoté sur ce passage là j'aime cette idée là d'abondance abondance ça veut dire que c'est pas le minimum c'est qui en donne et qui en donne hein? David dit dans le psaume 23 ma coupe déborde wow oh, vous savez quoi je me sens tellement aimé par Jésus et je l'ai expérimenté tellement souvent dans ma vie parce que j'étais tellement souvent un homme stupide. Et Jésus ne m'a pas donné ce que je méritais. Et Des fois, on me demande, hein, comment ça va? Je dis, beaucoup mieux que je le mérite. Parce que s'il fallait que c'est une question de mérite, je suis dans le trouble. S'il fallait que je sois ancien hébergé par mérite, vous êtes dans le trouble. Oui. C'est vraiment une grâce. Vous savez, c'est quoi une grâce? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Je ne cherchais pas Dieu. C'est Dieu qui est venu me chercher. J'ai entendu sa voix, puis. Oh, je dis, Jésus, moi je suis. Il y a des chrétiens qui ne se sentent pas aimés par Dieu, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment Dieu vous aime. Comment est-ce qu'il veut prendre soin de tes besoins? Il veut être celui qui est le pourvoyeur dans ta vie. Tu ne sais pas où trouver la vie. Tu ne sais pas où trouver la nourriture. Tu as besoin de ce berger-là qui, lui, te donne et te montre où est la bonne nourriture. Jésus a dit, «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » Des fleuves! Ce n'est pas des pinottes! Ce pas des gouttes, c'est abondant. Pensez-y un instant. Dieu, le créateur de, ce, de cet univers, hein, les scientifiques sont impressionnés par la grandeur de l'univers. Bien, mon Dieu dit qu'il le tient dans sa main. Pensez-vous qu'il est capable de répondre à vos besoins? Mais vous savez quoi? C'est tout ça avec ma tête. Mais quand je suis dans la présence de Jésus, je dis, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus pardonne-moi. Pardonne-moi que je cherche la vie à l'extérieur de toi, que je cherche la nourriture à l'extérieur de toi. Jésus lui répondit à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et, et naturellement, on ne sait pas c'est quoi la vie éternelle. On ne sait pas c'est quoi le ciel. Mais de la façon dont Jésus nous le décrit, c'est un endroit tellement extraordinaire que... Est Ce qu'on commence à goûter sur la terre, ça va se multiplier, je ne sais pas par combien dans le ciel, mais ça commence sur la terre. Il ne faut pas attendre qu'on soit dans le ciel pour expérimenter toutes ces fleuves d'eau vivent-là avec Jésus. Jésus termine sa dernière caractéristique. « Le berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais ma vie, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le père me connaît, comme je connais le père que je donne ma vie pour mes brebis. Jésus donne sa vie pour ses brebis. On pas beaucoup de temps de les voir, mais on connaît tellement bien ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime et nous le prouve dans ce qu'il a donné sa vie. Finalement, euh, au verset 16, il parle de deux troupeaux qu'il va réunir ensemble. Il dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des, de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. et entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Naturellement, ici, il parle de, des Juifs d'Israël et il parle des gentils. Il parle de nous. Comme c'est écrit ici, « Que dirons-nous donc à, à l'égard de ces choses? Euh, » Je ne sais pas pourquoi je ça, là. Attends, ce C'est pas ça que j'ai ici. Il n'y a, a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus maintenant ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus juste le peuple juif qui est béni par Dieu, mais par Jésus le bon berger, il a réuni ensemble les juifs et les non-juifs. C'est ce que Paul décrit ici dans Ephésiens 2, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un » et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier ensemble, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant l'inimitié. Il termine à la fin, versets 17 à 19, il parle de cette relation-là, que le bon berger a avec son père. Lorsque Jésus a commencé son ministère, Dieu a dit dans le ciel Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Dieu était reconnaissant que le fils avait accepté d'aller mourir pour les brebis. Je termine avec ce beau passage Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un saint homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé, on a un super berger. Et c'est pas moi, c'est pas Michel, c'est pas Yann, mais on veut imiter le bon berger. Et... Et je vous encourage à méditer ces paroles-là cette semaine pour découvrir à quel point vous êtes tant aimé par Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour hein, ce passage extraordinaire. On en a simplement que gratter la surface. Ça a tellement d'implications, de profondeur que toi, Jésus, le bon berger, t'as quitté ton royaume pour devenir semblable aux hommes, et non seulement semblable aux hommes, mais traité comme un criminel. Merci pour ce modèle. Merci pour cet exemple. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui doutent de ton amour. Que Seigneur, ils puissent enlever ces mensonges du diable dans leur esprit pour faire pénétrer ces images, ces vérités qu'on vient de voir ensemble. Combien tu les aimes. Qu'ils ne puissent pas évaluer ton amour en, en fonction de ce qu'ils vivent présentement, mais qu'ils puissent penser, Seigneur, à ce qu'ils vont vivre éventuellement. Merci, bon berger. C'est à cause de toi qu'on a cette espérance. Amen.